Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser une sauce cocktail. Pour cela, nous aurons besoin de 6 cuillères à soupe de mayonnaise, 2 cuillères à soupe de ketchup, 1 cuillère à soupe de sauce Worcestershire, du sel et du piment. Versez la mayonnaise dans un bol, y ajoutez le ketchup, la sauce Worcestershire, le piment et le sel, puis mélangez. La sauce cocktail est prête, je vous souhaite une très bonne dégustation, à bientôt